Une fois qu'on a passé les produits finis et les dev kits qui permettent de rapidement démarrer la fabrication d'objets connectés en Sigfox, eh bien on a des composants qui sont intégrés dans les produits qu'on va fabriquer, les produits finis. On peut avoir plusieurs catégories de composants, il faut savoir que euh, si on part vraiment des composants de base, le coût d'intégration et la complexité d'intégration peut être relativement important et si on fait des objets en peu d'exemplaires, le coût de design et de certification qu'on va avoir derrière n'est pas forcément très intéressant par rapport au fait d'utiliser une solution pré-packagée un peu plus chère mais qui va nous permettre de gagner du temps, de gagner de l'argent dans la certification. Du coup, il existe ce qu'on appelle des modules. Donc un module, en fait, c'est un circuit électronique qui contient un microcontrôleur avec un chip radio et puis euh, toute la tuyauterie nécessaire pour arriver à faire fonctionner ça. Et qui, en général, va être enfermé dans un boîtier en métal et qui va avoir euh, dessus des références de certification. Donc ce composant-là, vous allez pouvoir le prendre et le souder sur la carte de votre circuit et vous aurez un système tout en main qui est capable de communiquer sur le réseau StickFox et sur lequel vous aurez une intégration qui est facile avec votre propre système. Dans certains cas, le module peut même être programmé de façon à pouvoir mettre à l'intérieur votre propre code et du coup vous faites de ce module votre processeur principal. Voilà, Donc ça c'est une solution pour rapidement euh, fabriquer une solution Communiquant sur le LP1, il en existe aussi bien entendu dans le monde de One, qui va te permettre d'aller vite et de façon simple de communiquer sans avoir à comprendre toutes les subtilités de l'électronique qui est derrière. Ensuite, quand on descend au niveau en dessous, bien dans ce module, j'ai dit qu'on avait des chips radio, donc on peut aller au niveau de chip, mais il y a encore une étape intermédiaire que l'on peut trouver, qui s'appelle le System-in-Package. Donc sur euh, le monde de, de Sigfox, des systèmes in package, euh, j'en connais deux, il y en a un de OnSemi, euh, qui, euh, qui est un petit système in package euh, monozone, donc qui permet d'émettre sur une, une zone particulière. Et puis il y a une autre boîte qui s'appelle HTMicron qui est en train de développer un système in package qui est multi-zone. Voilà. Donc le système in package, lui, en fait la différence c'est qu'au lieu d'avoir soudé les composants classiques et d'avoir sur un PCB, euh, enfin sur une carte habituelle et d'avoir mis une, en métal par-dessus, le système in-package, lui, va prendre ces composants-là et va les noyer dans, euh, un, comme si ça se dans d'un composant électronique. Donc, euh, les noyer dans une, dans une couche de, de céramique, ce genre de choses. Et donc, ça donne l'impression d'être un chip, alors qu'en fait, à l'intérieur, c'est un peu l'équivalent d'un module. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus compact. Et donc, le fait que ce soit plus compact, c'est plus facile à intégrer dans un objet connecté mais c'est un peu plus rare et, euh, et voilà. le dernier étage, eh c'est celui où euh, vous partez des chips radio euh, et euh, ces chips radio, eh bien, vous allez euh, les souder directement sur votre carte principale avec toute la circuiterie qui va autour. Voilà. Et puis bien sûr derrière, eh bien, le design va être un peu plus compliqué parce que bah, toutes les problématiques pour optimiser euh, la radio euh, ben vous allez devoir euh, vous les coltiner vous-même, alors que dans un module, il y a quelqu'un qui globalement l'a fait pour vous. De la même façon, d'un point de vue certification, vous serez obligé de repasser l'ensemble des certifications, alors que dans le cas d'un module, eh bien, euh, les certifications principales ont déjà été acquises pour le module, et donc pour votre objet, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Donc, C'est assez rare de partir sur euh, un design électronique qui euh, part directement des composants quand on est dans ce domaine-là, ça peut arriver à partir du moment où vous voulez soit drastiquement réduire les coûts, mais surtout lorsque vous avez du volume. Et à partir de ce moment-là, le temps que vous passez à faire le design supplémentaire, et certification est de toute façon amorti par le volume que vous allez, que vous allez produire.